Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons décortiquer un exemple, découpage. L'objectif de l'exemple est tout simplement de jouer avec des UI Split View. On va jouer sur grand terminal, mais aussi sur petit terminal. Et on va euh, le faire indépendamment du couplage qui est assez traditionnel avec un UI Table View Controller, parce que je vais vous montrer que ces mécanismes sont complètement indépendants. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer la présentation de notre exemple sur grand terminal. Alors vous voyez ici euh, j'ai euh, mon application qui démarre. Vous voyez je suis en overlay par défaut. Donc je peux faire ce geste pour appeler euh, la vue maître et je peux taper sur le bouton pour faire la même chose. Et vous voyez que ici si je tape sur détail bleu et eh bien euh, à ce moment là j'ai la vue en bleu. Si je tape sur détail jaune eh j'ai la vue en jaune et puis je tape en dehors de la vue principale pour la rabattre et puis si je fais tout voir à ça je suis dans un mode un peu particulier où quelle que soit l'orientation de mon terminal et eh bien les deux vues sont affichées donc vous voyez que ici je peux faire un appel euh, d'une deuxième application, faire du side-by-side side du parallélisme. Là je me mets par exemple ici en mode euh, tout voir par exemple ou en mode superposition. Voilà, On joue avec ça, je peux changer aussi la couleur. Tout va bien. Et vous voyez que euh, ici, si je me mets euh, de manière à ce que je partage mon écran en deux parties égales, alors c'est rigolo parce que là, j'ai un comportement qui est le comportement du petit terminal. D'accord voilà. Si je me mets comme ça eh ça fonctionne toujours et mon application eh bien euh, fonctionne normalement. Il n'y a pas de souci. Regardons maintenant ce que cela donne sur un petit terminal. Donc là vous voyez alors la vue mettre s'affiche en premier. Vous voyez que j'ai ici un comportement de euh, navigateur un peu particulier. Donc ici j'ai le détail jaune, ici j'ai le détail en bleu Vous voyez. et euh, si je me mets avec le terminal à l'horizontale et eh bien euh, j'ai euh, ici euh, toujours le même comportement excusez-moi le détail en bleu. Vous voyez que par contre le bouton qui permet de tout voir lui euh, n'apparaît plus. Voilà c'est aussi simple que ça euh, sur petit terminal. Regardons l'architecture de l'application. Elle est extrêmement classique pour ce type d'application. Donc j'ai le app delegate et nous sommes dans une situation où nous serons amenés à modifier le app delegate. Donc le app delegate, lui, il pointe via la, la, la fenêtre la root view controller euh, de la Windows. Euh, eh bien, c'est un UI split view controller qui va avoir donc la référence vers deux hiérarchies de vues, donc un UI Navigation Controller maître avec un Master View Controller derrière et une vue, et puis ici un UI Navigation Controller de détail avec un détail View Controller et derrière un UI View. Donc vous voyez, euh, on empile quand même pas mal les contrôleurs de vue et les vues dans ce système-là. Enfin finalement plus les contrôleurs de vue maintenant que euh, les vues. Sauf que bon, ce que j'ai pas dit ici, c'est qu'il peut y avoir derrière d'autres vues. Commençons par regarder le App Delegate. Tout d'abord, je vais ici avoir une catégorisation des terminaux, donc c'est une séquence de code type que je récupère là, et que je vous avais donnée dans une séquence il y a pas mal de séquences. Donc ici, la déclaration d'un type terminal type. Et puis, ce qui va se passer, c'est que je vais du coup, dans le app AppDelegate, eh en profiter pour déterminer le type de terminal et possiblement bah, de le transmettre à ceux qui pourraient en avoir besoin. Ensuite, j'ai la fameuse méthode euh, application, did finish C'est with option, etc. Ça, on a l'habitude. Donc, ici, je commence par eh bien, déterminer le type de terminal auquel j'ai affaire. Donc, c'est encore une fois une séquence de code que je vous ai déjà donnée, je ne vais pas revenir dessus. Et ensuite, eh bien, je commence à construire mon UI Speed View Controller, mon Master View Controller, que j'embarque dans un UI Navigation Controller. Je vous rappelle que c'est inenvisageable de le faire sans. Je me demande si ça ne serait pas une cause de refus de l'application par euh, Apple, mais bon, je ne jouerai pas avec ça. Si vous avez envie de faire l'essai, faites-moi des retours. Vous avez ensuite le Detail View Controller, qui sont tous les deux, bien évidemment, des spécialisations de UI View Controller, ici que j'embarque dans un Navigation Controller. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais transmettre des informations. C'est-à-dire que le Master View Controller, je veux qu'il ait une référence sur le Speed View Controller. Ça peut être utile. Je veux qu'il ait une référence vers enfin qu'ils connaissent le type de terminal, et je veux qu'il y ait une référence vers la vue de détail. Ça peut également être utile. Voilà, donc euh, maintenant, je dis que les deux view contrôleurs que j'embarque dans le speed -view, eh bien c'est un tableau de deux éléments, le, la vue maître et la vue de détail. Ensuite, je dis que c'est le maître qui est euh, récipiendaire des méthodes de la délégation. Voilà, UI speed view contrôleur delegate donc c'est-à-dire qu'il devra supporter ce protocole et puis ensuite ici eh bien je vais positionner le mode par défaut préféré du US Split view différemment en fonction de ce que je suis sur un grand terminal ou un petit terminal. Donc ça c'est les cas de figure de petit terminal où je dis ben, automatique tu te débrouilles de toute façon éviter de faire autre chose ça ne sera que de l'automatique voilà. et puis ici je dis sinon par défaut c'est primary overlay on commence comme ça. Ensuite, le route view contrôleur, c'est mon USB view controller et toute sa suite. Je fais le make visible. En voiture Simone, c'est terminé pour le web delegate. Avant de regarder le Master View Controller, on va voir les Detail View Controller. Donc ici j'ai quoi J'ai une vue et un label. Donc ça c'est la vue que j'ai à l'intérieur. Et puis ben je lors du premier affichage, je dois tout simplement eh bien, construire un label. Je fais un add sub view. Je dis que cette vue que j'ai construite qui contient maintenant mon label, et eh bien c'est la vue principale. Et je dis, je sais. J'ai un UI Navigation Item, que j'ai un UI Navigation Controller qui est embarqué avec euh, mon contrôleur de vue, donc je peux euh, ici indiquer que c'est le détail. Donc j'aurai le titre dans la barre de navigation qui sera détail. Voilà, donc c'est propre, etc. Et puis j'ai besoin de deux méthodes. La première qui me fait vue jaune, donc il me change le fond de cette manière là et puis il me met euh, le texte vue secondaire jaune et puis le titre change par détail en jaune et puis ici il fait la même chose avec du bleu. Et enfin je dois supporter le view will transition to size euh, c'est important parce que euh, sinon ça va poser des problèmes lors euh, des euh, changements de taille et d'orientation. Et en fait la seule chose que j'ai fait ici j'ai bon, Quoi qu'il arrive, mon label est suffisamment petit pour que ça tienne. Donc, ici, je me suis principalement occupé, et eh bien tout simplement euh, de la frame, de la vue principale, de la vue qui sert de fond en fait, donc le self view, c'est tout. Et on peut donc passer sur le master view controller. Alors là, il va y avoir un petit peu plus de choses. Bon. D'abord, je commence par avoir trois boutons. J'ai éventuellement ici une variable que j'initialise à false, c'est un booléen. Et puis j'ai l'attribut qui référence s'il existe mon UIS split view controller. là il existe toujours. Donc pour imaginer par exemple sur petit terminal je passe pas par un split view et du coup je n'ai rien. J'ai ici le type de terminal qui pour l'instant est undefined mais on sait que juste après initialisation eh bien, le delegate va positionner ça. J'aurais pu faire le test ici mais comme je m'en sers également dans le HubDelegate, je n'aime pas répéter le code deux fois. Voilà, C'est tout. Et puis j'ai ici euh, la référence vers la vue de détail qui est associée à la vue maître. Et en particulier c'est important parce que euh, vous sentez bien que je vais devoir appeler euh, les méthodes qui me permettent de passer euh, les vues en jaune ou en bleu euh, et pour ça ben, il faut que je connaisse euh, le récipiendaire de ces méthodes. Regardons le view didload. Bon, c'est archi classique, je ne vais pas tout commenter. Donc là ici, j'ai un navigation item, j'ai tout ce qu'il faut, donc je dis que c'est le maître. Euh, je construis ma vue et puis je mets euh, une couleur de fond. Euh, et puis bah, je construis le premier bouton, détail jaune, détail bleu. Je leur affecte des méthodes qui sont locales, donc euh, la méthode action détaillée. Et puis euh, donc j'ajoute les deux boutons, enfin tout est réglé. Par contre, ce qui se passe, c'est que sur un terminal de type euh, iPhone je ne fais rien. Je ne fais rien parce que vous vous souvenez j'ai dit que la vision préférée que je mettais en place c'était Overlay. Primary Overlay c'est à dire qu'en fait par défaut il ne s'affiche pas mais je veux créer la possibilité de tout afficher donc par conséquent j'ai ici un troisième bouton qui s'appelle tout voir mais ça n'a de sens que sur un grand terminal ça donc je ne l'affiche que sur un grand terminal et je lui affecte une méthode dédiée c'est archi classique voilà. Alors il euh, y a un dernier truc, alors, ça c'est une grosse ruse de sioux, euh, le problème c'est que maintenant je veux positionner tout ça et je veux positionner tout ça proprement et la question c'est nom d'un chien le zut. quelle est la taille de ma euh, vue Et en particulier alors la hauteur je peux en réduire que ce soit l'horizontale ou la verticale parce que je vais avoir une frame avec un, un, un size donc je peux regarder, là je regarde avec l'écran, il y a peut-être un truc un peu plus fin à faire, mais mon problème c'est la largeur. Ok. Et en fait, là la ruse c'est de demander à la barre de navigation sa largeur. Parce que elle a été positionnée par le système, elle a donc une largeur et je vais me calquer sur la largeur de la barre de navigation. Grosse ruse, voilà. Et puis à ce moment je fais appel au fameux self de positionner qui me positionne les boutons, les trucs et tout, nickel, tout va bien. Voici ici la méthode qui est invoquée lorsque j'appuie sur le bouton de bascule simplement sur le grand terminal. Donc la variable tout voir, par défaut elle vaut false. Donc la première chose que je fais c'est que je la, je la nie. Donc elle passe de false à true, de true à false, c'est une bascule. Et en fonction de la valeur qu'elle a, donc si elle est passée à true, eh bien je vais forcer le display mode préféré à all visible et je vais changer le titre du bouton et puis sinon, ça veut dire que je veux repasser à un mode overlay, je lui dis maintenant je veux que ce soit de l'overlay et je dis que le bouton c'est tout voir. Lui il fait le reste, il se débrouille. Maintenant voici l'action qui est appelée lorsque j'appuie sur un des deux boutons. Donc je fais ici un mon détail vue jaune ou un mon détail vue bleue. donc c'est pour ça que j'avais besoin de connaître la vue détail avec laquelle je vais dialoguer. Vous voyez que par contre je ne peux pas tout à fait faire ce que j'aurais aimé faire. C'est à dire en fait je pouvais imaginer que je disais que la cible de ce bouton c'était mon détail et la méthode vue jaune et ici mon détail et la méthode vue bleue. Mais le problème c'est que j'ai ça à faire. Et ça il n'y a que le master qui peut le faire. Donc je ne peux pas. D'accord Donc ici je fais un SVC, je fais un Show Detail View Controller et j'envoie, je, alors là il faut que je fasse attention, j'envoie mon détail Point navigation controller. Parce que si je vois que mon détail est tout court, et eh ben je n'ai pas le navigation controller. D'accord? Donc j'ai besoin de spécifier le navigation controller. éventuellement ce que je devrais faire là, mais ça me poserait un problème pour récupérer euh, la méthode ici, ce serait d'avoir un attribut qui donne mon détail et un attribut qui donne le, new, le navigation controller du détail. Voilà. J'ai trouvé que c'était plus simple dans ce sens-là. Et puis il faut spécifier le sender. Bon, euh, j'imagine que. Euh, lui, il s'en sert d'une manière ou d'une autre. Et puis enfin, j'ai la primitive positionnée, qui me positionne les boutons et qui me positionne la frame. Alors ça, c'est important. Vous voyez que je positionne la frame à la taille que j'ai reçue ici. Les boutons, ça ne change pas, c'est fixe. Ils sont, quand c'est là, la vue maître, j'ai toujours ce qu'il faut. Et c'est ça qui est important, parce que lorsque ça va changer pour le side-by-side, side, la rotation, etc., eh bien, ce sera correctement suivi. Et maintenant, le view will transition to size en habitude. Hein, euh, ici, je fais un appel à positionner en transmettant ce que j'ai eu en paramètres. Vogue la galère, tout va bien. Répondons maintenant aux méthodes principales que je vous ai présentées du protocole UI Split view Controller delegate. Donc la première méthode, je vous ai dit, c'est la méthode qui va être appelée lorsqu'il va se passer quelque chose. Alors, la première ligne, c'est pour éviter d'avoir des lignes trop longues. Hein. Parce qu'en fait, euh, ce que je vais devoir faire, la chose principale que je vais devoir faire, c'est décider si j'affiche le bouton ou pas. Le fameux bouton qui me permet d'invoquer la vue. Donc ici, si le display mode qui m'est envoyé, c'est primary hidden, eh bien ça veut dire que je vais afficher ce bouton. Ce bouton, il existe. Je n'ai pas à le créer. Et donc en fait, je le récupère dans le Split View Controller. D'où le besoin de la référence au speed-view controller. Mais ce speed-view controller ici, ce n'est pas la référence que j'avais au début, c'est celui qui m'est passé là. Ok, tout va bien. Et euh, si euh, ben c'est une autre valeur, et ben je considère qu'il faut que je n'affiche rien. Donc là, ici, je fais toujours la même chose, le set left bar button, mais je mets nil et pas un bouton. Alors ici, je vous dis que je passe par la variable access pour éviter de reproduire cette ligne. Alors pourquoi est-ce que je dois avoir une ligne aussi longue Vous voyez bien que je vais le récupérer. Ce truc là, il s'affiche sur la vue de détail. Donc je dois récupérer détail. Ensuite, ça s'affiche dans la barre de contrôle. Donc, c'est celle du navigation controller. Et ici, alors, j'ai besoin de passer par le top view controller pour être sûr que ce soit celle qui est vraiment sur le dessus. Et en fait, quand vous ne le, le, le faites pas comme ça, eh bien le truc il s'affiche de temps en temps et de temps en temps il s'affiche pas. Pas très bien qu'on pourquoi, quoi, mais quand on récupère celle qui est sur le dessus, c'est bon et on prend le navigateur item de celle qui est sur le dessus. Donc, mon détail, navigation controller, top view controller, navigation item. On est obligé de mettre des points de partout parce que tous ces trucs là, ce sont des optionnels. Bon, là ici, on sait qu'il n'y aura pas de problème. Et puis Target Display Mode for Action qui est invoqué euh, quand il y a une action d'affichage. Euh, ici, sur un petit terminal je ne fais rien, je le laisse euh, gérer ça. Par contre, sur Grand Terminal, je suis obligé de faire attention. Il y a cette gymnastique affichage, pas affichage du bouton et en fait, il faut le traiter à la fois ici, quand euh, il se passe quelque chose au niveau de l'affichage du Speed View, mais quand vous changez de rotation aussi, si vous ne faites pas attention, eh bien, le bouton risque de disparaître. Donc ici, ce que je fais, c'est que je remets le bouton pour être sûr de mon coup. Et là par contre, je dis que je vais garder le comportement automatique et le comportement par défaut comme si je n'avais pas rempli cette méthode. Mais pour me garantir que même après une rotation, euh, lorsque je ne suis pas en display all, enfin all visible, excusez moi, eh bien euh, j'ai mon bouton qui apparaît, je suis obligé de faire ce petit truc là. Et eh bien voilà, vous avez l'épure du mécanisme. Vous avez également vu que euh, sur le UI Speed dans la vue principale, je n'ai pas mis de UI Table View. Mais ce serait quoi la différence Ce serait que eh bien, euh, les Show Detail, vous les feriez en répondant à la méthode appelée lorsque l'on appuie sur une cellule du Table View. C'est tout. reste, c'est la même chose. D'accord Voilà. Alors, je vous rappelle que vous pouvez par contre être amené à rajouter des relations entre les vues un petit peu plus sophistiquées que celle que, que j'ai définie là parce que la vue maître a vocation à piloter la vue détail mais la vue de détail peut permettre de remplir des informations qui vont altérer la vue maître aussi. Donc il y a une double rétroaction et en particulier dans l'exercice que je vous présente dans une séquence ultérieure, ce sera le cas, il faudra que vous rusiez bien. Donc faut il faut bien prévoir les, les bons liens entre les différents types de view, d'accord Soit vous le faites via une spécialisation de UI Speed View, donc vous, vous créez un UI Speed View contrôleur qui va avoir éventuellement une méthode en plus. Dans mon exemple, je ne l'ai pas fait parce que c'était franchement inutile. Et puis, vous pouvez avoir, comme je vous l'ai dit, des références croisées entre le maître et le détail dans les deux sens. Sachez qu'en euh, remarque, euh, si vous passez par une spécialisation de UI Speed View, dans ce cas-là, c'est légitime que ce soit elle qui soit récipiendaire des appels du protocole UI Delegate. D'accord Et en particulier sur certains exemples chez Apple, on le voit. Voilà bah Maintenant à vous de jouer. Espérons que vous allez réussir à maîtriser la bête sans trop de difficultés. Je vous remercie de votre attention. À bientôt